Bonjour, je m'appelle Heather Etchevers et c'est mon privilège aujourd'hui d'être parmi vous à distance, mais en temps réel, pour vous présenter quelques avancées actuelles sur le nébus géant congénital au niveau de la recherche. Donc pour ceux ou celles qui me connaissent pas, euh, donc je suis la maman de Marjorie qui était née il y a 21 ans avec un nébus géant congénital. Et je suis j'étais euh, en train de terminer ma thèse, je suis devenue chercheur par la suite. Et depuis le début de l'association Nevus 2000, je suis à vos côtés en tant que conseillère scientifique et, et membre. Et du coup, voilà, je, je vous présente Marjorie qui va très bien, qui est en étude d'ingénieur euh, à l'ESPCI à Paris et qui, maintenant, fait de la vulgarisation scientifique. Alors, je vais avancer sans mot vidéo, pour ne pas masquer ce que je suis en train de vous dire. Euh, donc, j'accompagne également euh, d'autres associations depuis longtemps et c'est un plaisir d'être un peu l'émotion qui fait prendre la mayonnaise parfois. J'ai fondé un groupe Facebook que vous connaissez peut-être en français, mais j'ai passé la main pour sa modération. Et j'ai vu que récemment, elle a changé de nom pour être un peu plus facile à trouver et pour encourager les gens de s'y joindre. J'ai également fondé un premier regroupement professionnel et associatif qui s'appelle « Nevis Global ». Et à peu près à cette époque, il y a eu également une exposition de photographie qui s'appelle Positive Exposure en 2013, qui a été montrée ici à Marseille à l'occasion d'un congrès mondial pour spécialistes, mais également pour les associations à laquelle nous avons fondé, donc Nébus Global. Euh, et ensuite, euh, ce euh, regroupement de différentes associations dans le monde, euh, qui étaient formelles ou, ou, ou pas encore euh, formalisées. Euh, ça s'est évolué avec le temps et maintenant, on se gère depuis l'Angleterre euh, dans une fédération qui s'appelle Nevis International. Et cette fédération comprend un volet euh, médical et un autre volet scientifique. Et euh, pendant tout ce temps, moi, je suis devenue donc, chercheur, chercheuse à l'INSERM, qui est notre institut national de la santé et de la recherche médicale. Et je continue à travailler dans le développement embryonnaire humain. J'utilise pour mieux le comprendre des modèles au niveau cellulaire, parfois issus de névus géants et aussi des animaux de recherche, pour mieux comprendre comment se met en place des malformations congénitales, c'est-à-dire présentes à la naissance, au niveau de la peau, du visage, du cœur et d'autres organes. Voilà. Donc je vous présente rapidement mon groupe de recherche. Euh, voilà les liens. Je vais laisser cette présentation à la disposition euh, après. Euh, donc, nous avons un site web que vous pouvez aller voir si vous voulez. Il faut que je termine la traduction <rire> en français. Euh, donc, mon équipe, euh, une étudiante en thèse qui commence sa deuxième année et qui travaille plus spécifiquement sur le névus congénital et des rassopathies en particulier, euh, un médecin et euh, de l'aide technique et ingénieurs pour euh, poursuivre nos travaux. Voilà. Donc, en dehors de la recherche fondamentale que je mène, il y a eu euh, au, au cours des 20 dernières années un développement et une volonté de structuration très, très forte au niveau médical. Et actuellement, il existe ce qu'on appelle des filières de maladies rares qui touchent tous les systèmes d'organes dans le corps. Et ces euh, filières, euh, ils ont chacun des noms euh, différents. Nous faisons partie en particulier de la filière de maladies tête coup euh, mais euh, également on peut demander une affiliation à FIMARED, FIMARED pour filières santé maladies rares dermatologiques. Et donc il y a des groupes comme nous qui sont partenaires, mais ce sont des filières vraiment de consultation pour les patients atteints de maladies rares de tout genre. Et ça a été présenté de telle façon il y a quelques années où il y a sous le même toit, des associations de patients qui sont les interlocuteurs directs avec vous et euh, également les, les maisons MDPH. Ensuite, des centres de référence de maladies rares. Qu'est-ce que c'est ces centres de référence? Ce sont des regroupements de compétences euh, approfondies, et une expérience euh, avérée et qui doit être prouvée au niveau du ministère de la Santé pour euh, toutes sortes de maladies rares. Alors, en ce qui concerne la peau, il y a deux grands centres, un groupement au niveau du sud, ici, qui est à Bordeaux, Toulouse et à Nice, et un groupement un peu plus dans le nord, qui s'appelle Magec, et qui regroupe ces différentes villes où il y a des experts qui siègent à chacun de ces centres hospitaliers universitaires. Et ces centres de référence donc élaborent et diffusent des recommandations et des protocoles de diagnostic et de soins qui s'appellent des PNDS. Donc il y a un protocole extrêmement lourd et bien suivi pour ces PNDS qui vise à harmoniser les prises en charge pour éviter l'errance diagnostique et des différences de traitement que nous avons vraiment constatées dans nous et d'autres associations se sont plaintes au fil des années. Et euh, en dehors de ça, l'idée de, de ces centres de référence, c'est de pouvoir fédérer, euh, participer, mais aussi promouvoir et animer des réseaux de recherche transactionnelle, clinique et organisationnelle. Et pour compléter ces centres de référence, qui ne sont pas forcément si bien repartis que ça sur le territoire, il y a également des centres de compétences maladies rares qui sont labellisés et qui permettent de compléter ce maillage de proximité avec des cliniciens qui sont dans ces différents centres pour participer à la prise en charge, à la recherche et pour rester en étroite liaison avec les centres de référence, et donc notre hôpital de la Timone, mais également d'autres centres. Et vous pouvez aller voir tout ça sur le site de FIMARAD. Donc moi je vais vous parler plus de la recherche fondamentale et d'abord vous faire un petit rappel pour quelles raisons on peut développer un névus géant congénital. Donc, c'est dû à une mutation dite somatique, je vais le définir après, qui est survenue avant la naissance. Donc, ça, ça explique le côté congénital du névus géant congénital. Ça veut dire présent à la naissance. Alors, pendant longtemps, on disait que ce n'était pas une maladie génétique. Ce n'est pas une maladie héréditaire, mais c'est bien une maladie génétique. Maintenant, depuis que nous avons fondé nos associations de patients, nous avons appris au fil du temps la découverte d'un de, gène, deux gènes, plusieurs gènes qui sont mutés et qui sont à l'origine de névisions congénitale. On va parler un peu des mécanismes juste après. Donc, le névus géant congénital peut être appelé une maladie oligogénique, puisqu'il y a plusieurs gènes qui sont responsables de la formation de névus, qui sont potentiellement à l'origine. Et donc, cette condition du syndrome de névus géant congénital fait partie de ce qu'on appelle les rassopathies en mosaïque. Donc, je vais vous définir tous ces termes par la suite. Et juste pour vous préciser, la mutation qui a causé euh, cet aspect chez le chien est une mutation un peu à l'envers de nous. Nous, fait, pour le névus, ça, ça fait pigmenter les cellules qui auraient normalement euh, été moins nombreuses et ici, là, le chien porte une mu mutation, une variante de gène qui normalement réprime la compétence de faire du pigment et ici, il a perdu cette compétence dans ses cellules, mais c'est bien une mutation somatique. Donc voilà, on peut avoir une seule et même mutation génétique. Alors, je vais y arriver avec une illustration après, mais juste savoir qu'avec exactement la même mutation génétique, on peut avoir des effets extrêmement différents et ces effets, on les appelle le phénotype. Donc, le gène muté et, et le type de mutation, on va appeler ça le génotype, à différencier donc du phénotype. Et... Les paramètres qui vont contrôler le phénotype dépendent donc du type de gène ou du gène spécifique qui a été muté, mais aussi l'effet de la mutation. Est-ce que c'est une mutation qui interrompt le, le, la possibilité de lire de l'ARN à partir de cet ADN de référence dans le, dans le noyau de la cellule? Mais aussi, les effets vont varier selon quand la mutation a atteint la lignée de ces cellules. Est-ce que la mutation a eu lieu avant la fécondation de l'œuf, c'est-à-dire ce qu'il est porté dans l'œuf et donc du coup va être présente dans toutes les cellules du corps. Euh, comme ici, une mutation héréditaire de la lignée germinale, il va être ensuite reporté sur l'ensemble des cellules de l'organisme. Donc ça, c'est bien héréditaire. Mais on peut avoir donc une mutation qui est dite somatique et qui arrive donc ici, quand c'est congénital, avant la naissance après la naissance et n'est pas congénital, c'est juste une mutation somatique. Et enfin, il faut savoir que les effets des mêmes mutations génétiques vont être différents et c'est un peu ce qui explique les grandes différences entre les névis congénitaux, selon la compétence de la cellule à changer son comportement, non pas seulement juste dans le temps, mais une cellule qui reste avec du potentiel de devenir plusieurs choses, euh, de plus ou de moins de dérivés par la suite, toute sa descendance, ben, ça va donner des effets différents, des phénotypes différents. Et donc, les mutations qui causent le névus géant congénital, quel que soit le gène mis à jour jusqu'à présent, on sait que quand ça arrive dans la lignée germinale, ce n'est pas compatible avec la vie. Donc, il n'y a personne qui est mutée, comme euh, dans un névus, euh, dans toutes les cellules de son corps. c'est pas viable. Et on l'a prouvé chez la souris. Par contre, on peut avoir des petits névis mélanocytaires acquis, qui portent exactement la mutation que le névus gira. Alors, nous faisons aussi euh, de la recherche. Évidemment pas chez l'homme, mais chez la souris, comme je vous ai expliqué. J'ai oublié de traduire, mais bon, vous avez bien compris que si on fait, par exemple, un des gènes qui est connu, euh, il s'appelle Braf, qui peut causer un géant, si on le fait induire dans tout l'organisme, il est mortel. Mais si on, on introduit un autre type de mutation au lieu de changer un acide aminé à un autre, Typiquement, ça arrive dans beaucoup de types de cancers, mais également dans une minorité de névus géants congénitaux. Si on fait changer un autre acide aminé, et ça donne un peu le même effet avec une activation un peu plus assidue de, de l'enzyme codée par le gène BRAF, ça donne une autre maladie qui, elle, elle est compatible avec la vie. Et ça, ça s'appelle le syndrome cardio cutané Donc, ça touche toujours la peau, mais comme vous voyez, il y a des dysmorphies, crânio faciales. Et ce qui est plus problématique encore pour ces enfants, c'est des cardiopathies qui sont parfois associées. Et si on prend exactement la même mutation cette fois-ci, mais elle est donc somatique et congénitale, ça ne donne pas uniquement des malformations au niveau des cellules pigmentaires, mais ça peut donner d'autres types de malformations au niveau de la peau, au niveau des vaisseaux sanguins, au niveau du euh, cerveau avec euh, certains types de tumeurs qui peuvent se développer et on peut modéliser ce développement chez la souris ou d'autres modèles animaux. Nous sommes actuellement en train d'explorer justement les retombées de, de l'activation de cette mutation dans les lignées autre que les lignées mélanocytaires, mais toujours au niveau de leurs précurseurs, et ça donne bien des cardiopathies et des neuropathies. Et donc, nous avons soit le syndrome de encore congénitale, mais très probablement d'autres syndromes encore qui sont dus à des mutations en gain de fonction du protéines encodées par BRAF. Euh, Elise dans mon équipe, est en train de travailler sur cette question-là. Donc, comme je vous ai promis, voilà un petit rappel de, de, de votre vos cours de SVT dans le temps. Euh, donc, un individu contient de l'ADN dans chacun de ses cellules. Ça, vous vous rappelez. Le fécondé euh, va ensuite euh, se diviser en deux, en quatre, en plein milliards de cellules, et euh, chacun de ces cellules va hériter de l'ADN. Alors, en fait, les petites mutations somatiques vont Arriver tout au cours de la vie, mais dans l'ensemble, sur les 3 milliards de paires de bases qui constituent la séquence de l'ADN en soi, c'est globalement très bien conservé, très bien contrôlé. Alors, il faut se rappeler que l'ADN est impacté dans des, des groupes qui s'appellent les chromosomes et on peut avoir des mutations au niveau de la séquence des nucléotides individuels, tout comme on peut avoir des bouts de chromosomes qui manquent, qui sont en trop, qui sont variables. Toutes ces échelles de différences au niveau de l'ADN sont tous des mutations, en tout cas ce qu'on appelle des variants, jusqu'à ce qu'on sache que ce soit quelque chose qui cause une maladie. Alors, vous vous rappelez peut-être bien aussi qu'on peut prendre 3 par trois des nucléotides et traduire ces soi-disant codons en acides aminés. Et ça, c'est un mécanisme qui se fait au sein de, de la cellule pour traduire le code génétique en séquences d'acides aminés qui vont constituer les protéines. Alors, les protéines sont extrêmement importantes dans notre corps. Ils donnent de la structure, euh, de l'élasticité, de la plasticité à, à, à, à notre corps, comme ça. Mais euh, les protéines servent euh, en tant qu'hormones à la régulation euh, de toutes les différentes fonctions biologiques. Elles servent dans nos défenses, euh, par exemple, les anticorps contre les virus ou, ou même des caillots sanguins pour boucher des trous si jamais on entame la peau. Euh, les protéines servent également à moduler euh, le pH ou les selles dans le corps afin qu'on puisse garder une homéostasie. Elles vont également permettre de transporter des gaz euh, ou des lipides et des vitamines dans le sang ou dans le lymphe, euh, dans le liquide céphalo-rachidien. Tout ça par différentes protéines, chaque protéine encodée par un gène dans le corps. Les protéines peuvent également être utilisées comme combustible en tant que réserve. Mais une des très grandes catégories des protéines, ce sont les enzymes. Et les enzymes vont rendre la biochimie de chaque cellule possible. Et en gros, les, tous les processus euh, qui font en sorte que nous sommes des êtres vivants. Et donc, une des familles de protéines, on dit famille quand des protéines se ressemblent beaucoup au niveau structural et qui partagent beaucoup de leurs séquences d'acides aminés entre elles. Il y a euh, plusieurs protéines de la famille RAS et une autre famille qui s'appelle RAF et des mutations dans un des gènes RAS et peut-être un deuxième, alors que les mutations dans un des RAF, des RAF, ont déjà été mises en évidence dans les VG congénitales, et d'autres remaniements sont un peu plus anecdotiques, mais euh, effectivement euh, touchent quelque part à des RAS ou des RAF pour ce qui est la mise en place du névus. Et donc, au niveau de ces enzymes, euh, ce qui est intéressant dans, dans les familles d'enzymes de, qui sont atteintes dans le névus géant, dans les cellules du névus, euh, bon, non, pardon, dans toutes les cellules du corps, il y a ce genre d'enzymes. Et ils sont très, très importants dans la prolifération cellulaire, dans la... Dans la la réaction du cellule à son environnement dans la signalisation euh, des, des, des réceptions des signaux de l'extérieur de la cellule vers le noyau afin que ça change de traduction des protéines. Et les, ces enzymes il servent un peu qu'un interrupteur. Il est normalement inactif et avec quelques résidus de, de, des acides aminés spécifiques, il va après avoir reçu une un espèce de stimulation de l'extérieur de la cellule qui, qui est transmise par un, par un récepteur protéique à la membrane, ces enzymes RAS dans le cytoplasme vont être activées. Et donc, du coup, il y a une conformation euh, qui va changer et cette enzyme va ensuite transférer des groupes phosphates sur d'autres euh, substrats. D'accord Donc, normalement, ces enzymes sont activées qu'en présence d'une stimulation. Et une fois qu'il n'y a plus de stimulation, elles vont revertir plus ou moins rapidement, selon la présence d'autres enzymes, à leur état inactif pour être prêtes afin d'être activées quand c'est nécessaire et de, de lancer ces processus intracellulaires, selon le contexte. Voilà. Par contre, ce qui se passe dans les mutations qui causent le névus ce géant, c'est qu'ils finissent par activer les enzymes RAS de façon constitutive. Soit parce que c'est en amont que le signal n'arrête pas de passer et bon du coup, il est toujours stimulé. Soit parce que l'acide aminé ou quelques acides aminés clés sont mutés ici. Et ce qui se passe, c'est qu'il suffit qu'il y ait un seul changement de nucléotide pour changer un acide aminé en un autre. Une fois qu'un acide aminé est changé, bien, ça peut changer la conformation de ça en ça, de façon constitutive, et du coup, qu'on ait un stimulus ou non, en fait, l'enzyme est tout le temps activée. C'est pour ça qu'on parle des rassopathies, puisqu'il y a une grande famille de maladies, et pas que le névus congénital, qui est causé par l'activation d'un ou de multiples membres de la famille RAS. Les rassopathies, au sens global, comprennent des maladies telles que le syndrome facio cutané et le névus géant congénital. Le névus géant fait partie de ce qu'on appelle les rassopathies somatiques, puisque la mutation a eu lieu après la fécondation, avant la naissance. Alors du coup, maintenant qu'on comprend un peu mieux quelles sont les mutations et les gènes qui sont en jeu, euh, il y a d'autres questions euh, fondamentales, mais qui ont un, un, un potentiel transactionnel en clinique. Pourquoi du coup cette même mutation va donner des résultats très différents, comme je l'ai évoqué avant, selon le moment, le moment, que ce soit avant ou après la naissance, mais aussi avant ou après la puberté? On sait que les enfants atteints d'un névus géant ont plus de chances de développer un mélanome que quand les, les personnes adultes. Et une fois qu'une personne avec un névus géant congénital atteint l'âge adulte, il a autant de chances que n'importe quelle per personne de la même carnation de peau a développé un névus. Donc c'est important de se protéger de la peau. Euh, mais d'autres personnes, d'autres intervenants vont en discuter. Mais ce n'est pas non plus euh, quelque chose d'hyper hyper, hyper euh, critique il faut pas faut pas focaliser dessus trop euh, pourquoi la même mutation va donner euh, tous ces, ces résultats les phénotypes très différents et puis quels autres facteurs vont rentrer en jeu pour varier la réponse phénotypique ça peut être au niveau des cellules qui entourent les cellules mutantes puisque dans, même dans un pot de névus les cellules mutées sont minoritaires Ce sont juste des cellules Pigmentée, elle, mais ça va restructurer la peau autour et cette peau restructurée va agir également sur les cellules mutées. Et également, il y a peut-être des facteurs qui ne sont pas la, euh, des modifications de la séquence de l'ADN, mais de son accessibilité. Et ça, c'est toute une, une grande discipline qui s'appelle l'épigénétique dans laquelle nous nous venturons et, et d'autres équipes également. Donc, je vais d'abord focaliser un petit peu sur nos recherches au niveau euh, de, de ce qui se passe, euh, des facteurs de voisinage cellulaire. Et après, je vais parler rapidement de, de nos recherches en épigénétique. Donc, ça, c'est une diapo que je vous montre depuis des années, en différentes formes. Euh, qui va vous parler de cette population de cellules qui s'appelle la crête neurale. Ici, on a un schéma de, euh, comme une coupe transversale d'un embryon de vertébrés. Ça peut être un poulet, ça peut être humain, ça peut être un poisson. Et ici, c'est ce qu'on appelle le tube neural, c'est-à-dire la partie qui va former le système nerveux central depuis le cerveau jusqu'à la fin de la moelle épinière. La crête neurale sont donc des cellules qui vont migrer de la partie euh, le plus dorsale, le plus proche de ce qui va devenir la peau, l'ectoderme, et elles vont détacher et migrer dans le corps entre l'extérieur et l'intérieur, c'est-à-dire l'intestin, le tube euh, digestif. D'accord Ces cellules migratoires vont migrer au cours du développement embryonnaire et elles vont venir comme je l'ai dit, autour du, du tube digestif. Ici, c'est une tête schématisée d'embryon vertébrés. Et elles vont tapisser donc, les, les nerfs euh, périphériques pendant qu'ils se développent, puisque ça va donner lieu à tous les neurones périphériques en dehors de ce tube neural qu'on voit ici. D'accord? Si nous traçons avec un marqueur fluorescente les cellules, qui ont déjà migré ici dans un embryon de souris, on peut euh, suivre les cellules euh, là où elles vont siéger dans les ganglions céphaliques, dans le mésenchyme crânio autour de l'œil, ici l'embryon on le voit de son côté gauche, autour de la future bouche, puisque c'est très important pour la mise en place des cartilages de, de la face, Ici, on voit au niveau des ganglions rachidiens et euh, le long des nerfs qui sont en train de se développer dans cet embryon. Mais non pas seulement est-ce qu'ils vont donner lieu au système nerveux périphérique, mais également à toutes les cellules pigmentaires dans le corps, à l'exception de celles qui sont juste à l'arrière de l'œil, euh, dans l'épithélium pigmentaire rétinien. Ça va donner lieu au niveau de la tête, comme j'ai évoqué, quelques euh, cellules de, du squelette et également de la peau, la partie gras et derme de la peau uniquement du visage. Par contre, dans le reste du corps, le peau dérive de l'ectoderme, de l'extérieur de l'embryon. Et une dérivée que nous avons mise en évidence de façon plus approfondie au moment de ma thèse, donc il y a un certain temps, est certaines cellules de muscles vasculaire et ce qu'on appelle les péricides, celles qui sont juste à côté des vaisseaux. Donc, il y a une grande variété de types de cellules différents qui peuvent dériver des cellules de la crête neurale. Ce qui nous intéresse plus précisément aujourd'hui sont donc celles qui vont participer au système vasculaire, en tout cas au niveau du cou et de la tête et du cœur, et les ce qui est en commun entre la lignée des ménanocytes et ce qu'on appelle les cellules de Schwann. Ce sont des cellules qui accompagnent les nerfs périphériques et qui vont rester tapissées pour les entourer et, les, et, et fournir une espèce d'isolation électrique pour augmenter l'efficacité de la conduction nerveuse. Alors, les précurseurs de ces cellules de Schwann, comme les péricytes vasculaires, vont tous les deux interagir avec l'environnement local de, des cellules. Alors, je voulais animer ça, mais vous voyez tout d'un coup. En tout cas, ce que vous avez vu dans la dernière diapo, c'est juste qu'elles elles partagent cette origine commune. En tout cas, tous les cellules, euh, précurseurs des cellules du de Schwann que l'on va appeler PCS, ont euh, cette même origine de crête neurale et une certaine population de péricides vasculaires. Et ce qui est intéressant, c'est que les PCS qui se trouvent dans le muscle, il y a un peu plus maintenant 12 ans, ont été montrés se développer une fois qu'on blesse le nerf périphérique. Et donc, il est dans le muscle de cette souris euh, expérimentale des cellules pigmentaires. Et ça, ça avait des implications très profondes et très intéressantes. Euh, D'abord, on se demandait un peu comment les cellules arrivaient là. Et elles sont arrivées parce qu'elles se sont détachées du nerf blessé. Alors pourquoi est-ce que le nerf pas blessé ne fait pas de cellules pigmentaires Mais Ça c'est toujours une question. Mais en tout cas, elles ont le potentiel de le faire. Et on voit que ces deux types cellulaires, péricytes comme cellules pigmentaires, ont un comportement angiotropique. Et c'est le cas également pour les PCS. Elles vont suivre les vaisseaux au cours du développement. Et vous allez voir euh, que les nerfs et les vaisseaux sont souvent en étroite apposition. Les nerfs se guident euh, quand ils grandissent et aussi quand ils vont se régénérer pour ce qui est le système périphérique. Ils vont suivre les vaisseaux. Donc, nous avons constaté que l'activation de, de la voie de signalisation ras assez RAF euh, avec des souris transgéniques menait à une ménanocytose qui s'est développée autour des vaisseaux dans les endroits où normalement il y a une participation péricitaire à ces vaisseaux. Donc, ça, c'était très intéressant. Les cellules se sont donc détachées des nerfs périphériques autour ici des ménages et elles sont allées suivre les vaisseaux à la place et devenir des ménanocytes. On a aussi constaté, ici, le marqueur de devenir des cellules n'est pas Rouge fluorescente, mais elle est révélée en bleu. Et quand on regarde dans le muscle, le, le jonction neuromusculaire, normalement, donne ça au bout des nerfs, là où ça s'implante dans le muscle. Et à ces lieux d'implantation, on voit qu'il y a normalement même de du détachement de ces PCS et différenciation euh, normale en cellules pigmentaires, en tout cas dans certains muscles. Donc ça veut dire que ces muscles ont quelque chose environnemental qui va peut-être stimuler la voire à ces raf et permettre cette transdifférenciation de cellules du PCS en cellules pigmentaires ectopiques. On dit ectopiques parce qu'ils sont hors Là où il devrait l'être, normalement, elles servent dans la peau, mais en fait, dans la souris, on constate que normalement, il y a pas mal de ce genre de cellules pigmentaires. Donc, la souris, c'est un modèle pour l'homme, mais ce n'est pas exactement comme l'homme. Et même si chez les humains, on peut voir d'autres euh, cellules pigmentaires ectopiques, euh, ce n'est pas exactement pareil. En tout cas, ça reste un modèle intéressant et ça nous permet justement d'induire, par exemple, la mutation la plus courante activatrice de BRAF qui est présente dans le névus géant dans spécifiquement des PCS chez la souris. Et quand on fait ça, et on fait l'induction après la naissance, là, les expériences sont toujours en cours pour ce qui est avant la naissance, trouver la bonne fenêtre de temps. Ce que ça donne dans l'adulte, dans en moins de moins d'une semaine, c'est des développement de névis cutanés extrêmement poussé. Et le transgène, ici TG, se trouve effectivement exprimé uniquement dans les PCS, sur les nerfs périphériques et les cellules qui vont s'en détacher. Ces cellules vont donner du pigment extra-folliculaire, donc hors les follicules, pileuses, parce que chez la souris, normalement, les cellules pigmentaires sont restreintes à ces follicules, normalement là, mais elles vont venir autour des follicules, s'en détacher et se mettre un peu partout, dans le derme. Normalement, chez la souris, ça ne se fait pas. Donc, ça donne cet aspect là où, normalement, c'est tout blanc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que développent une mélanocytose ectopique, au niveau des organes internes, comme la rate, assez régulièrement, dans les gencives, dans les ganglions lymphatiques, et également dans les ménages, comme je vous ai montré précédemment. Alors que l'autre diapositive concernait NRAS. Donc ça c'est, euh, euh, comment dire, un sujet de recherche qui reste actuel, sur lequel je travaille depuis très longtemps, mais on essaie d'amener à terme Alors je vais mentionner simplement une autre maladie congénitale, euh, qui est due à des mutations somatiques, s'appelle les PROS, les syndromes de surcroissance qui sont euh, en rapport avec le molécule qui s'appelle Pictoacea, avec ce gène Pictoacea. Ça cause euh, une grande liste de malformations, des hypercroissance euh, lymphatique des membres, des vaisseaux, et parfois du pigment, mais qui se développent euh, dans un deuxième temps. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est cette association des malformations vasculaires et tissulaires et, et la surcroissance qui en résulte. Et si vous voyez quelques ressemblances, c'est parce que justement l'activation constitutive au niveau des molécules RAS ou des molécules RAF qui sont juste en amont et qui normalement vont moduler les molécules RAS, ça va augmenter la signalisation par cette autre voie. Et ça va surpasser ce qu'on appelle la sénescence normale. C'est-à-dire que dans une cellule normale de la peau qui devrait faire de la, de, du pigment, il va avoir une espèce d'autorenivellement, mais un contrôle, une homéostasie qui fait en sorte qu'il n'y aura pas plus de cellules plus tard euh, que nécessaire. Et... Quand même, il y a le remplacement normalement de ces ménanocytes jusqu'à ce qu'il y a épuisement des cellules souches, des cellules de précurseurs qui restent résidentes dans la peau. Si on a une mutation BRAF, euh, s'il y a d'autres acteurs de la voix qui sont présents ou absents, ben, ça va donner des effets un peu différents, mais on peut avoir activation BRAF et en absence de notre gène qui s'appelle neurofibromatose 1, enfin, parce qu'il est impliqué dans cette maladie, on peut avoir prolifération, ici, pas pour faire un névus, mais pour faire ce qu'on appelle un macule café au Donc, toutes ces maladies, comme j'ai dit, font partie des rassopathies et ils ont des aspects cliniques en commun. Ce n'est pas par un accident. Et donc, on comprend de mieux en mieux. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais c'était simplement pour dire que euh, grâce à ces travaux qui ont été menés, surtout pour comprendre pourquoi certains mélanomes devenaient résistants à la chimiothérapie qui était là pour inhiber l'effet de l'activation constitutive du BRAF. Ça permet non pas seulement de comprendre peut-être le, le devenir du névis géant, mais également d'agir en plus ciblé et en plus efficace. Et donc l'utilisation des inhibiteurs de la voie de signalisation, ici j'appelle ça Mackiness, mais ce n'est pas très grave, de la voie RAS et RAF, a déjà été employée au niveau du névis géant congénital et pas uniquement au niveau du mélanome dans les cas les plus urgents. Ici, c'était une petite fille américaine qui s'est euh, tellement grattée que ça l'empêchait de dormir. Et en l'espace d'un an, vous voyez que son névus est devenu moins euh, volumineux et plus lisse. Et elle avait aussi développé donc, une ménacytose neurocutanée qui a été diagnostiquée, mais qui ne présentait pas trop de soucis jusqu'à là. Et euh, elle avait quelques ganglions lymphatiques qui se sont mis à élargir. Et à ce moment-là, euh, donc ici, vous voyez euh, le, le dos. Et après donc, six mois de traitement, avec un inhibiteur de la voie RAS ça a calmé. Euh, l'expansion de ce névus. Elle avait eu donc des ganglions qui se sont développés et qui se sont rétrécis par la suite. Donc ça, c'était très intéressant. Ici, j'ai évoqué juste une publication qui n'a pas eu assez d'attention à mon avis pour expliquer euh, que le, la sensation de prurite, que ça se gratte, peut être effectivement due à une activation de la voie euh, raceraf et RAF. et ici euh, je vous marque euh, la publication pour le traitement. Donc ce n'est pas encore un traitement qui va faire disparaître un IVUS, c'est quelque chose qui nous fait toujours rêver mais c'est déjà très prometteur et donc il va falloir poursuivre dans ces voies. Alors dans les quelques minutes qui me restent parce que j'ai pris pas mal de temps je vais juste vous évoquer euh, nos recherches en cours sur les modifications, pas de la séquence d'ADN mais de son accessibilité donc, en fait, cette accessibilité se joue en amont du code génétique. Et ah, bon, le groupe méthyl est censé référer à ça. Ce qui se passe, c'est que donc, les chromosomes, c'est l'impactement de l'ADN. Et quand on regarde au niveau des nucléotides, il y a des modifications qui peuvent agir au niveau des cytosines qui vont ajouter des enzymes qui vont venir coller un groupe méthyle ou ne pas le coller. Et le simple présent de ces groupes méthyl peuvent rendre un gène inactivé, c'est-à-dire qu'elle est toujours présente, c'est toujours la même séquence, mais les protéines ne sont pas faites à partir de ce gène. Parfois, il s'agit de faire du silence sur un des deux copies des chromosomes, donc il a un rôle physiologique très important. Et il y a plusieurs types de modifications épigénétiques, que ce soit la méthylation, mais également l'impactement, l'enroulement de l'ADN de façon très ordonnée autour des protéines qui s'appellent des histones, et la modification de ces histones pour dérouler l'ADN dans certaines circonstances. Donc, il y a des variations d'un organe à l'autre, d'un type cellulaire à l'autre et d'une époque de la vie à une autre. Il y a beaucoup plus d'ADN déméthylé pendant le développement embryonnaire qu'après, à l'âge adulte et en vieillissant. Donc, les techniques que nous employons dans notre groupe, comme d'autres, c'est d'utiliser l'ADN qui avait été donné par les patients atteints de névus géants, mais aussi des biopsies que nous avons mises en culture où on a pu extraire plus spécifiquement les cellules mutées, la conversion qui va nous permettre de distinguer des cytosines méthylées qui ne vont pas être converties, des cytosines qui ne sont pas méthylées, et ensuite deux techniques parmi plusieurs qui sont là pour nous permettre de mesurer à la fois beaucoup, beaucoup de sites de méthylation. Sur les puces, euh, ça nous permet de mesurer euh, presque un million de, de différentes positions dans le génome. Ici, c'est censé être la séquence référence à laquelle on va aligner et comparer les séquences et on peut valider par une autre technique. Et C'est déjà chose faite. Donc, j'espère que d'ici la fin de l'année, nous aurons euh, soumis et publié notre travail dans ce domaine. Et ce qu'on a montré, pour vous montrer un peu la fin de l'histoire, c'est juste que nous avons bien mis en évidence que dans les gens qui ne sont pas atteints de névus géant, il y a effectivement un profil de méthylation normal qui existe dans le sang, qui est différent que dans le pot normal. Ici, ça représentait un profil de méthylation. Et chez les personnes, surtout les enfants qui sont atteints de névus géants et qui ont participé à notre biobanque au fil du temps, on a donc l'ADN issu du sang ou du salive de ces enfants, ainsi que parfois de l'ADN issu de peau non atteinte qui était fourni par les chirurgiens, tout comme l'ADN qui est directement issu du névus et des cellules qui en dérivent. Et ce qu'on a constaté, c'est que ces cellules avec leurs mutations somatiques ont un profil de méthylation dans la peau qui est différentiel et de la peau non atteinte et bien sûr euh, des tissus autres. Et donc, j'espère avoir une belle histoire à vous raconter pour mieux comprendre pourquoi c'est le cas et quelles en sont les conséquences. Voilà. Et donc, avec ceci et un tout petit peu de retard, excusez-moi, je voudrais remercier mon équipe de recherche, mon groupe en particulier, Élise et Nicolas, ainsi que Mathias, Pauline Romanet qui nous a beaucoup aidé à l'hôpital de la Conception avec les validations par pyro-séquençage sur l'étude de méthylation, euh, tout le plateforme de génomique et bioinformatique sans laquelle je n'aurais pas pu faire ce, le travail que je vous présente ici à la fin, euh, Nouveau équipe de recherche avec laquelle on monte un projet. Euh, donc merci beaucoup de m'avoir accueilli et toutes les personnes qui nous soutiennent sur la plateforme animal et euh, culture de cellules souches. Voilà. Et donc, avec ça, je vais prendre vos questions. Merci beaucoup également à tous mes collaborateurs. Merci à vous.